Vierge et ascendant vierge, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de mai, avec l'arrivée de Jupiter en taureau que vous allez saluer bien bas, hein, à mon avis, enfin bien bas, ça veut dire que vous allez être content, hein. c'est effectivement, elle va occuper un des meilleurs secteurs de votre thème, le secteur 9, hein. Euh, et euh, qui est un secteur de joie, euh, un secteur d'expansion, d'ouverture sur le monde, euh, de, de bien-être, de confort, enfin bref, euh, euh, normalement si votre Jupiter natal, hein, celui que vous aviez le jour de votre naissance, n'est pas trop mal euh, aspecté, euh, eh bien euh, vous devriez avoir beaucoup de plaisir avec ce Jupiter euh, en neuf, qui est également euh, très favorable au voyage à toute forme de voyage, un voyage intérieur, hein. vous pouvez effectivement aller voir à l'intérieur de vous euh, ce qui se passe en, en travaillant sur vous-même, mais euh, bon, bien évidemment, c'est aussi les, les voyages euh, hein, euh, internationaux, c'est parfois des grands voyages hein, que vous pouvez faire avec ce, ce Jupiter euh, en taureau. Pourtant, hein, le taureau est quand même un signe assez casanier, hein, on va dire, donc est-il possible que bah, vous déménagiez, qu'il se passe quelque chose de cet ordre, que vous changiez de région, que vous changiez euh, euh, de... Euh, comment dire, euh, d'une rue à l'autre parfois, mais c'est quand même euh, un changement, euh, un déplacement. Hein. Il y a souvent du mouvement avec Jupiter, donc on peut imaginer, euh, effectivement, si vous ne voyagez pas, euh, bah, que euh, hein, vous déménagiez. Du côté des activités, on va parler de Mercure, votre planète maîtresse, évidemment. Hein. Elle... Euh, Bon, elle passe tout le mois en taureau, hein, de toute façon, donc euh, elle est aussi euh, très positive hein, pour votre signe, parce qu'elle occupe ce même secteur euh, que Jupiter. Donc, euh, bon, la pensée, hein, euh, Mercure c'est vraiment euh, la pensée, et on sait que vous, euh, en tant que vierge, le mental est quand même très très important. Euh, disons que peut-être vous avez un travail à faire... Euh, de mémoire, ou alors que vous devez trouver euh, des solutions euh, créatives euh, à certains, euh, dans certains dossiers que vous allez traiter, ou dans le travail que vous faites euh, hein, habituellement. Euh, et il y a quand même un élément euh, encore plus positif avec Mercure dans ce secteur. Euh, souvent, on a des petites chances euh, banales, vous voyez, des petites chances au quotidien dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui sont quand même là, qui sont bons signes. Euh, par exemple, vous êtes en voiture, vous cherchez une place, vous trouvez. Hein, euh, vous prenez le métro, le bus, bah vous arrivez juste au même moment, au bon moment. Euh, vous voyez, avec Mercure, il y a un côté instantané, hein, parce que c'est une planète très rapide. Quoique, elle ne sera pas rapide hein, ce mois-ci. Elle va stationner euh, euh, premier décan. Hein, elle va stationner sur le cinquième degré. Hein, euh, du Taureau, donc euh, euh, peut-être que vous attendrez une réponse, euh, si vous avez passé un examen, si vous avez demandé euh, un, un document officiel, euh, que vous avez fait une démarche, euh, bon, bah, peut-être vous serez dans l'attente, mais bon, Mercure va redevenir euh, direct euh, le 15, donc euh, vous aurez entre le 15 et le 30 très rapidement votre réponse. On en vient maintenant à vos amours avec une Vénus qui va se trouver à partir du 7 en cancer, donc du 7 au 16 pour le premier des camps et du 16 au 26 pour le deuxième. Elle est dans votre secteur d'amitié. Mais bon, où est la frontière hein, entre l'amour et l'amitié C'est le sexe, bien évidemment. Hein. Donc là, il y a... Euh, Bon, on ne sait pas parce que c'est quand même le cancer est un signe très sensuel. Donc si vous voulez cette Vénus en Cancer, elle va un petit peu titiller votre libido quand même. Hein Alors peut-être que vous avez rencontré un ami euh, ou une amie avec qui la. La situation est un petit peu ambiguë, hein. donc peut-être que vous allez avoir euh, le courage, hein, parce que souvent la Vierge est timide, hein. euh, peut-être que vous allez avoir le courage de, de faire un premier pas, d'aller de l'avant, euh. mais bon, il est sûr que, en tout cas, s'il n'y a pas d'amour dans votre vie, eh bien l'amitié euh, va remplacer euh, hein, le vide, va combler le vide de, de manière euh, tout à fait... Euh, agréable, étant donné que Vénus ne fait que des bons aspects, d'ailleurs, même pour le premier décan, elle va être en bon aspect avec Saturne, qui est opposé à votre premier décor, donc euh, forcément, ça va adoucir un petit peu euh, ce que vous êtes en train de vivre, ou alors vous permettre de rencontrer quelqu'un avec qui euh, ça peut être euh, quelque, une histoire qui va durer. Hein, ou alors, bon, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'un de plus âgé que vous, ou euh, qui est mal accepté par votre environnement familial. Des bonnes journées pour vous le 5, le 9, le 19 et le 22 et vous serez vraiment en phase avec la conjoncture, avec les planètes en taureau et bon, il euh, y aura évidemment du bien-être, parfois de l'enthousiasme et même de l'optimisme hein, pour certains.